Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Olga Mbani, votre consultant de business. Alors, savais-tu qu'il était possible de gagner des bitcoins sans investir en utilisant simplement ton navigateur? Et bien là, si tu ne savais pas, euh, laisse-moi te donner cette bonne nouvelle que c'est possible, oui, même si c'est lent, de miner du bitcoin sans investir. Alors... Avant de se lancer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, comment ça marche Avec CryptoTab, CryptoTab, ici, c'est le navigateur de Google qui fait dans le minage de Bitcoin. Vous avez la possibilité de l'avoir en version ordinateur ou alors en version euh, mobile, donc euh, sur votre tablette ou alors sur votre téléphone mobile Android ou iPhone. Voilà. Donc pour les deux cas, euh, lorsque vous cliquerez euh, sur le lien en description de ma vidéo, vous allez vous retrouver sur cette page ou alors vous allez vous retrouver sur, sur l'une de ces... Position, soit vous téléchargez la version ordinateur soit vous téléchargez la version mobile donc tout simplement c'est pas compliqué euh, moi je l'ai déjà sur l'autre mon pc donc je vais juste le rajouter ici pour question de démo voilà donc euh, vous téléchargez l'application si vous êtes sur pc vous l'installez donc voyez les étapes ici thank you for the downloading donc voilà on va ouvrir le fichier. Mm -hmm. Donc ici, en fait, c'est pour vous guider. On vous demande de cliquer sur l'icône total pour... Euh, après, le téléchargement pour lancer l'installation. Comme je l'ai fait là. Donc, Agree. Donc, vous acceptez les conditions. Et ensuite, le téléchargement va lancer. Bon, ça se fera en fonction de la rapidité de votre connexion Internet. Donc, voilà. Ça prend même pas une minute. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. Ça pèse pas comme fichier. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, quand le téléchargement il est fini, l'installation va se faire ça me prend juste quelques minutes voilà c'est fait donc quand l'installation finit vous remarquerez qu'automatiquement voilà automatiquement le navigateur s'ouvre voilà le navigateur crypto s'ouvre à côté donc voilà comme je le disais si vous êtes sur mobile ne vous inquiétez pas euh, vous allez pouvoir télécharger la version euh, Android directement sur, euh, via le lien que je vous ai envoyé. Vous le trouverez en description de ma vidéo. Donc voilà comment ça marche. Lorsque vous avez déjà installé le navigateur, vous allez euh, créer un compte. Voilà. Vous allez créer un compte. Mais l'onglet. Non, je ne prends pas encore le navigateur par défaut. Donc, vous allez simplement créer un compte. Moi, je vais cliquer d'abord sur CryptoTab. Voilà. Affilié. Affilié. Donc, là, c'est mon compte. Vous pouvez déjà voir combien j'ai miné. Donc, pour activer le minage, pour activer le minage, c'est simple. Hein? Donc, on va venir là. Vous voyez l'onglet ici, CryptoTab. Cliquez dessus l'icône le, le, des crypto juste au niveau du volet de votre navigateur là en extension vous devez cliquer dessus donc je vous explique ça c'est l'extension crypto -tables. ça c'est l'extension pour booster cloud boost c'est à dire vous voulez miner par cloud et multiplier votre vitesse de minage fois jusqu'à 15 vous pouvez le voir là donc vous cliquez ici mais le cloud boost est payant ça signifie quoi vous voulez miner encore plus vite. Alors, vous investissez pour que ça aille encore plus vite. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai 68 dollars actuellement. Donc, j'ai déjà miné 72. Alors, comme la valeur du Bitcoin dans le meringue et ouais, le Bitcoin est assez volatile ces temps-ci, si montez, descend, on sait pas là où il va. Donc, je suis actuellement à 68 miles. Donc ces bitcoins valent actuellement 68 dollars Voilà. Donc euh, vous voyez que ça marche. Ce n'est pas, pas euh, de la rigolade. Il paye réellement. Quelqu'un me demandera est-ce que vous avez déjà fait le retrait? J'ai eu à faire le retrait la première fois que je me suis lancé dans CryptoTap. J'avais fait un retrait de 4 dollars. Vous pouvez même trouver la vidéo dans l'une de mes. sur ma chaîne YouTube. Donc, ce n'est pas euh, de la blague. Quand vous avez un bon réseau de minage, parce que voilà, pour gagner avec CryptoTap, il faut avoir un bon réseau de minage. Parce que vous seul, si vous voulez y aller seul, vous voyez là que moi seul, moi-même, j'ai miné 6 dollars seulement. voilà Par contre, tous ceux qui sont dans mon réseau ont aussi travaillé. Et voilà, plus ton réseau est grand, plus aussi tu peux miner plus vite. Ou alors tes gains sont plus intéressants. Pour ceux-là qui aspirent au minage du Bitcoin, voilà, CryptoTap, le navigateur de Google. Alors c'est possible. Vous avez plusieurs euh, plusieurs outils de marketing. Et maintenant, bon, disons que vous avez déjà installé. Lorsque vous êtes, lorsque vous avez cliqué sur euh, cette extension CryptoTab qui va vous ouvrir cette partie, vous allez voir votre minage sera en off. Voilà. Donc pour activer la vitesse de minage, vous avez juste à ah, Lorsque vous n'êtes pas en train de miner, c'est en off. Donc, pour activer votre vitesse de minage, il suffit juste de d'augmenter cette jauge aussi. Donc, moi, je vais mettre en vitesse de minage max pour miner encore plus vite. Vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, d'activer le Cloud Boost. Quand vous l'activez, vous êtes redirigé vers une page qui vous demande d'activer. Et vous avez plusieurs modes de paiement ici. Donc... Si vous acclouez, multipliez votre vitesse de minage par 10, voilà ce que ça vous fera par mois. Par 15, voilà ce que ça vous fera par mois. Vous cliquez juste sur « Continuer ». Voilà. Et vous êtes redirigé sur cette page-ci. Donc, vous pouvez payer annuellement en BTC. Donc, voilà. Avant, il y avait la possibilité de payer en, en carte Visa. Voilà. Moi, la dernière fois, je pouvais payer en carte Visa. Mais là on paye uniquement en bitcoin, donc vous pouvez payer en bitcoin pour multiplier votre vitesse de minage, prix total en une année, vous voyez que c'est même pas aussi fameux que ça, le prix annuel pour miner toute une année, et ça vous multiplie vos gains de minage, bon là, euh, voilà, l'objectif étant de ne pas dépenser du tout, voilà, l'objectif étant de ne pas dépenser et de gagner des bitcoins gratuitement, comme il est dit, alors, vous n'avez pas besoin d'activer le Cloud Boost. Vous avez simplement besoin d'activer votre vitesse de minage En fonction de la vitesse aussi de votre processeur et de la carte graphique, vous pouvez l'activer de moitié ou le mettre de mettre la jauge au max. OK. Donc, ça, c'était pour la présentation de CryptoTap très rapidement. Maintenant, comment obtenir votre lien? Votre lien de parrainage, c'est-à-dire d'affiliation, il se trouve à ce niveau, si juste en bas, ID du lien, page de destination. Vous copiez et c'est ça que vous allez juste partager pour pouvoir vous faire votre réseau des minage, partager à vos amis, vos familles, euh, euh, utiliser tout ce que total à la place d'autres navigateurs. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, moi, je suis Star Edge Là, je l'ai mis ici. Bon, je l'utilisais pas encore ici parce que je l'ai déjà sur mon, mon lot PC qui mine là-bas et c'est ça qui a miné ceci Donc, vous pouvez l'avoir sur tous vos appareils hein, avec le même ID. Donc, ce n'est pas un problème. Au contraire, vous minez encore plus rapidement. Voilà. Allons maintenant à ce qui est encore plus intéressant. La promo de l'été. Chaque année, CryptoTab lance une promotion. Alors, avec cette promotion-là, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 3000 dollars. Et oui, beaucoup gagnent souvent cette promo-là. Donc, on va... Oups Connexion, faut même pas d'abonner là voilà, tu es là oh yeah. la connexion c'est souvent jalouse parfois je sais pas c'est quoi son problème bref donc euh, vous avez plusieurs astuces qui vous sont partagées ici voyez un peu vous pouvez vous informer euh, euh, en cliquant sur l'une l'une de ces annonces donc euh, n'hésitez pas à vous informer Comment se passe le minage sur les appareils mobiles? Juste vous cliquez les astuces. Donc voilà, il semble que ma connexion internet est en Ok. Un instant. C'est revenu. Faut pas me comme ça. Euh, euh, une connexion de ce pays-ci-là. Oh! Les gens sont là, à attendent les mots, les astuces. Vous allez là, vous coupez ma connexion. Ok, les amis, continuons. Euh, voilà, comme j'étais en train de parler de, de la promo d'été. Chaque année, CryptoTable nous lance plusieurs promotions au courant de l'année. Et là, c'est l'été. Donc, euh, la saison est chaude là. Voilà, vous voyez un peu l'annonce de ça. Donc, euh, la promotion a été lancée la, la dernière saison. Le prix était de 17 000 de plus de 17 000 dollars. Les prix ont dépassé 17 000 dollars. Voilà. Donc, euh, vous avez gâté le, le train de l'année passée. Ne ratez plus celui-ci. Voilà. Donc, voilà les différents lots. La première place. Donc, la première place, la personne gagnera 3, 3 000 dollars. Deuxième place, 2 000. Troisième place, 1 000 dollars. Quatrième place, 600 dollars. Cinquième place, 400 dollars. Waouh alors, sachez que c'est possible le tirage fait de manière aléatoire. Donc, oui, même si tu t'inscris aujourd'hui, sache que tu as la possibilité de gagner l'un des ces lots juste en, fait, en participant à la promo et en affiliant au minimum trois personnes. Trois personnes qui utilisent, trois personnes actives qui utilisent CryptoTap comme leur navigateur. Voilà. Voilà, vous qui adorez l'affiliation, vous qui pensez qu'il est possible de gagner des gains juste à l'affiliation, voilà CryptoTap qui vous paye et seulement en invitant au minimum 3 personnes, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 3000 dollars. Ne manquez donc pas cette occasion les amis. Voilà, donc vous voyez qu'on choisit plus de 1001 participants. Donc après, c'est-à-dire après les lots là, après le top 5, voilà 1001 participants sont choisis au hasard pour gagner 10 dollars chacun. Waouh. Voyez un peu 10 dollars chacun. C'est-à-dire, ceux-ci-là auront rempli les conditions requises. C'est-à-dire, la personne, dès la, dès la date du lancement du, du concours, la personne qui aura affilié le maximum de personnes gagnera cette place-ci. À cet intervalle-là. Donc, vous avez encore la possibilité de gagner ces 3000 dollars. C'est possible, hein, vous qui avez la force de frappe-là, pour l'affiliation. Tous ceux qui utiliseront CryptoTab derrière vous, voilà. N'hésitez donc pas à inviter euh, tout le monde. Comme moi-même, je vous invite maintenant. Moi-même, je peux aussi gagner ça, on ne sait jamais. Euh, voilà. Mais bon, l'objectif pour moi, ce n'est pas de gagner. L'objectif pour moi, c'est de vous présenter CryptoTab. Euh, pour ceux-là qui n'ont pas les moyens d'investir, voilà euh, ce, cette opportunité, ce navigateur-là. Utilisez-le à la place de votre navigateur pour gagner plus. En fait, c'est ça plus vous l'utilisez, si vous l'utilisez, quand vous utilisez, n'utilisez pas notre navigateur, ne l'utilisez que lui seul, c'est Google en fait, hein. c'est Google, mais c'est son navigateur de minage, utilisez-le, il est très bien, moi je l'ai utilisé, je l'utilise même sur l'autre de ma machine, il n'a pas de problème, donc voilà, euh, voilà, vous participez, vous acceptez de rejoindre le concours, et voilà, vous voyez, stop chrono, le chrono, il est automatiquement lancé, dès que vous intégrez on vous dit euh, déjà combien. Donc, en fait, vous, vous allez être euh, informé de l'évolution de, euh, de, de votre évolution dans le concours. Voilà. Donc, voilà, les amis, n'hésitez pas. On ne sait jamais. Vous qui ne pouvez pas investir ou alors qui avez assez perdu en investissant, donnez-vous l'occasion de regrouper, de remonter la pente avec le navigateur crypto table de google comme vous pouvez le voir là oh vous avez mes doulas il a même mes doulas au celui là voilà voilà donc comme vous pouvez le remarquer moi sans rien investir en investissant juste un peu parce que je pense que j'avais mis un petit peut-être deux ou trois dollars là pour euh, présenter le cloud boost et voir pour tester le cloud boost pour voir si ça marche mais comme vous voulez voir le cloud boost il, il mine pour toi il mine pas pour mon réseau donc vous pouvez voir que au total j'ai déjà gagné 69 mille dollars donc je pourrais dire mais 70 parce que ici voilà les anciens chiffres donc j'ai déjà gagné un peu plus un peu environ 70 dollars sans investir maintenant et 70 dollars pour -vous, vous aider argent de poche, ou pour pouvoir investir sur une plateforme fiable, ou bien pour pouvoir même trader, c'est déjà pas rien. Donc, euh, voilà les amis, c'est cette opportunité-là, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore, n'hésitez pas. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Maintenant, lorsque vous êtes là, vous avez la possibilité de voir votre tableau de port d'affilié Non, je vous montre juste les tableaux. Vous avez l'opportunité de voir le tableau de bord des affiliés. Vous avez, si vous voulez faire le retrait, vous pouvez faire le retrait en cliquant juste sur retirer BTC. Moi, je ne veux pas encore faire le retrait. Oh. J'aime quand mes bitcoins se multiplient comme ça. Et plus la valeur de ça augmente, plus mes bitcoins aussi augmentent comme s'ils étaient bien positionnés au niveau de mon portefeuille. Donc, vraiment, ils ne souffrent de rien là. Euh, voilà. Donc, vous pouvez voir ici les différents qui a téléchargé combien de personnes ont téléchargé via votre lien combien de personnes ont ouvert votre lien les mineurs actifs c'est-à-dire les qui dans mon réseau utilisent euh, Google euh, CryptoTab de Google voilà utilisent CryptoTab vous voyez vous avez remarqué ici que j'avais 700 affiliés 700 personnes dans mon réseau de minage mais regardez uniquement combien de personnes sont actives 62 voilà 62 personnes bénéfices de ça c'est ça <rire> voilà donc, euh, ça c'est pour euh, quelle période Bon, c'est pas important. Voilà, ça c'est la période du mois de mai. Donc, euh, vous pouvez voir pour chaque période qui, ou bien les, les 90 derniers jours, les 3 derniers mois, vous pouvez voir les qui ont été actifs Pardon. Donc, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, ne manquez pas, ne manquez pas, vous qui êtes confinés, ne manquez pas. Donc, vous pouvez voir ici, plus bas, mon réseau. Voilà, 134 personnes qui ont téléchargé. 40, qui l'ont installé. J'ai eu 115 ménières actifs Donc, euh, voilà, les amis, c'est assez intéressant. Ce CryptoTable, ce CryptoTable, il fonctionne exactement comme Google Chrome, sauf que lui, il te donne de l'argent. Donc, voilà. Donc, si on te disait un jour que tu pouvais gagner l'argent juste en surfant sur le navigateur, ce n'est pas merveilleux, les amis. C'est tellement merveilleux. Voilà. Au moins, on nous paye maintenant pour surfer. Ça, c'est intéressant. On te paye pour naviguer. On te paye pour chercher à partir de crypto tab, utiliser le navigateur. Oula! Il y a d'autres navigateurs qui le font. Je prendrai et je vais vous les présenter. Comme je suis dans la partie présentation des navigateurs qui donnent les dos, genre, je vais vous en présenter encore. Donc, dans la prochaine vidéo, vous aurez ce navigateur. Pas dans la prochaine. Dans la prochaine vidéo, des tutos gratuits. Voilà. Des, des plateformes où on peut se faire de l'argent en minant. Voilà, juste en utilisant le navigateur, on va euh, naviguer vers eux. Voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé, vous avez aimé. N'oubliez donc pas de me laisser un, un petit pouce avec un joli petit commentaire. Voilà, euh, on va se dire à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Ciao, ciao